Émission Radar numéro 20, oui la dernière fois euh, notre ami Marc qui est en train de tenir euh, le téléphone portable avec lequel euh, vous pouvez me voir et m'entendre, était d'astreinte euh, vu qu'il est cheminot, il n'a pas pu être là donc l'émission été annulée. Donc l'émission numéro 20, au lieu de se dérouler le 6 juin, elle, elle, a, elle a lieu le 15 juin 2017 et on aura avec nous un ami, Gérald Lebrun, qui tout à l'heure va nous parler, parce qu'on va parler mine d'or, parce qu'actuellement euh, notre président, parce qu'il faut le dire comme ça, M. Emmanuel Macron, essaie de relancer un projet euh, qui lui tient à cœur depuis quand il était ministre de l'économie, Il avait le projet Montagne d'or en Guyane. Euh, qui représente une, un trou qui va être fait dans la forêt amazonienne de 2,5 km de long, 500 mètres de large, 400 mètres de profondeur, 24 millions de tonnes de boussianurées. Et tout à l'heure mon ami Gérald, au-delà du projet euh, Montagne d'Or, nous parlera des, des dégâts euh, pérennes et durables de l'extractivisme, au niveau écologique, mais aussi au niveau social, au niveau social, au niveau politique, comment est-ce qu'il y a des régions, des continents entiers qui sont à genoux de cet extractivisme. On va commencer aussi, bah, j'ai mon ami Marc qui tient et il va bientôt me passer le, le portable, parce qu'il faut parler de Nathalie Pradel. Donc euh, j'étais avec Marc le 6 juin dernier. Euh, en soutien euh, à cette syndicaliste Sudrail, qui était menacée de licenciement par euh, la direction de la SNCF. Je trouve ça quand même assez fort de café, surtout de la part euh, euh, d'une direction qui a pour euh, directeur général un certain Monsieur Guillaume Pépi, euh, qui devrait quand même répondre de beaucoup de choses, parce que le 28 juillet 2014, il me semble qu'il y a eu 14 blessés, donc 4 grammes. Euh, le 12 juillet 2013, il y a eu 7 morts et 30 blessés. Le 14 novembre 2015, il y a eu 11 morts avec un TGVDC en Alsace. Enfin, il y a eu beaucoup de choses Il y a du manque d'entretien sur le matériel, euh, des conditions de travail qui se dégradent. Et donc, cet homme-là devrait, je pense, un jour répondre de tout ça. Et donc, je vais laisser la parole à Marc qui va nous dire un petit peu ce qu'il en est de ce combat syndical très important. Le fait d'être solidaire de toutes les victimes de l'unique état d'urgence. Voilà. À toi Marc. Euh, donc on va revenir sur euh, la semaine dernière. Donc euh, le track c'était ça. On avait un rassemblement prévu à 11h30 le 6 juin, euh, tous devant le campus réseau à Saint-Denis. Donc euh, on y est allé. On, on a rejoint énormément de camarades et euh, c'était plus que convivial et on a pu euh, pas mal échanger sur divers euh, sujets. En fait, nos préoccupations actuelles et euh, tout à fait. Donc, je vais revenir sur ce qui s'est passé. Donc, grâce à la mobilisation devant le Conseil de discipline, à l'action de son comité de soutien et aux démarches de diverses fédérations syndicales, il y avait Sudrail, j'ai vu la CGT, la CFPT et aussi un représentant politique, je ne me souviens pas de son nom. Voilà. Si C'était Coquerel. Euh, voilà, voilà, le parti, euh, voilà. co secrétaire le... ou secrétaire du Parti des gauche. Voilà. La direction a bien dû se rendre à l'évidence dans un dossier non étayé. Il aurait été périlleux et sans fondement de prononcer une radiation. Malgré tout, la sanction, c'est-à-dire dernier avertissement, et neuf jours de mise à pied est injustifiée pour une militante exemplaire, respectée par ses collègues et dont la probité ne fait pas débat. Profondément marquée par cet épisode, Nathalie va maintenant quitter son service pour laisser derrière elle la souffrance et l'acharnement dont elle a été victime. Donc en fait, euh, c'est un message qui s'adresse à tous les militants. Euh, parce que le mot, c'est quoi C'est qu'on est militant et on n'est pas voilu et qu'on veut arrêter la criminalisation syndicale qui est opérée par, euh, bah, vous savez qui, mais notre gouvernement et toutes ses milices. Donc euh, voilà, voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Bah, je te remercie Marc et on est à on, on plein dans le sujet parce qu'effectivement... Euh dans une région que connaît très bien Gérard Lebrun, l'Amérique du Sud, euh, on criminalise beaucoup les opposants, c'est-à-dire qu'il euh, y a à la fois les problèmes agraires, il y a les problèmes d'extractivisme qui sont liés, parce que souvent, bah, ce sont des terres agraires qui sont ravagées, euh, l'extractivisme ravage les réserves d'eau, donc ça touche euh, toutes les populations, et donc, euh, la Guyane, on sait les mouvements sociaux qu'il y a actuellement en Guyane, euh, personnellement, moi, je pense que euh, en 2015, Nicolas Hulot s'était prononcé contre ce projet euh, Montagne d Il est ministre d'État, d'écologie solidaire ou je ne sais pas quoi. Ben, Aujourd'hui, j'espère qu'il va savoir mettre son portefeuille dans la balance. Et il va peut-être dire à Macron, voilà, où je reste ministre de l'écologie et de la solidarité et tu abandonnes cet ignoble projet en Guyane qui ne va apporter que beaucoup de malheur et des pollutions durables, ou alors ben, il reste le ministre et d'une certaine manière il va être co-responsable des conséquences terribles. Euh, de l'industrialisation de l'exploitation de l'or. Parce qu'il ne s'agit pas... Conséquences dramatiques. Exactement, mais il y a déjà de l'exploitation orifère en Guyane, euh, qu'elle soit légale ou illégale. De toute manière, légale ou illégale, l'exploitation aurifère, comme va nous en parler Gérald, elle a des conséquences sanitaires, sociales et environnementales qui sont définitives. Et donc, je laisse la parole à Gérald. Bien, merci. Alors, euh, bon, effectivement... Euh... L'extractivisme, en particulier l'extractivisme minier, se présente sous une multiforme, une protéiforme. Dans le cas donc, euh, des projets en, en Amérique du Sud, parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a plus euh, dans, de réserves d'or, dis, disons sous forme de veines aurifères, donc euh, actuellement l'exploitation se fait essentiellement sur euh, des... Euh, concentration d'or qui sont dans très faibles, des microparticules, je dirais, qui sont micrométriques et qui se situent dans, les, dans, dans, dans des roches donc, euh, spécifiques qui sont essentiellement autour du, euh, des Andes et qui, qui sont liées à l'érection des Andes il y a quelques millions d'années. Donc ces, ces particules très fines, puisque l'or est exploité depuis la, le, les débuts de l'humanité, ça a toujours été un métal de référence dans toutes les cultures, donc les gisements euh, sont maintenant limités à ces, ces micro-particules, et cela oblige, pour l'extraction, à euh, réduire des montagnes entières euh, en poudre, c'est le cas de le dire, alors, avec euh, toute une technique qui est de, extrêmement polluante et destructrice pour l'environnement, puisque les roches euh, sont d'abord euh, obtenues par euh, fracturation à la dynamite, donc euh, fracturation à l'explosif. En fait, on utilise en plus généralement du nitrate d'ammonium. Qui est polluant Qui est polluant qui, euh, et qui est euh, aussi. Donc, l'explosif le, le, le, en lui-même est très polluant. Euh, ça oblige à faire des... Dans les, dans les, dans, autour des, des ça, ça provoque des microséismes qui vont endommager les habitations qui sont tout autour de la mine. Progressivement, celle-ci s'écroule, se, se fissure et s'écroule, parce que c'est des microséismes qui sont répétés. Ensuite, c'est euh, tonnes de roches sont transportés par camion donc tout le process est polluant et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Broyés Ils euh, sont, sont d'abord transportés par d'énormes camions de, qui sont qui, qui ont des moteurs qui pèsent 300 tonnes, 400 tonnes. C'est ce des Caterpillars, les camions des, les, des les camions géants avec des routes de 3 mètres de diamètre qui, qui font deux, entre 2 et 3 000 chevaux, qui transportent 300-400 tonnes. Qui génère aussi beaucoup de poussière Et qui consomment un... J'ai plus le chiffre en tête, mais enfin euh, le de de voilà, c'est ça. C'est de l'ordre cent... de centaines de litres au, au 100 km. Moi, j'ai ouï dire que, par exemple, Montagne d'Or allait consommer euh, tout le temps de son ouverture 20 de la consommation totale d'énergie de la Guyane. Ouais. Voilà. Donc, Alors, c est, c est les, la consommation d'énergie, là, je parlais du transport, donc euh, des roches qui en, en elle-même est déjà polluante puisqu'on est dans, dans un cadre d'émissions massives de gaz à effet de serre par ces véhicules qui font des rotations continues entre la mine et le centre de traitement. Ensuite, une fois que les roches arrivent dans le, le centre de traitement, elles sont broyées. C'est exactement comme du café qu'il faut moudre et plus la mouture est fine, plus on va pouvoir récupérer d'arômes, voilà, si je peux dire. Oui. L'arôme de l'or Et en l'occurrence, cet arôme, ce sont les microparticules d'or qui sont dans la roche, qu'on va ensuite ah, agglomérer euh, par un processus qui s'appelle la lixiviation, et dans ce cas-là, on va utiliser une solution à base de cyanure de sodium qui va permettre l'agglomération de cet or, et ensuite tout le processus chimique derrière. Donc déjà là effectivement on rentre dans des, des à la fois dans des consommations de gasoil qui sont énormes, dans des consommations électriques qui sont énormes avec ces énormes moulins, ensuite tout le processus chimique pour terminer après après toute cette poudre, une fois traitée, euh, et déposée dans ce qu'on appelle euh, des des, des, des, des, voilà, des bassins de, de résidus, où là elles vont. Euh, la, la, comme la roche a été broyée tous les minéraux qui sont dans la roche sont accessibles à l'oxygène de l'air et à l'eau à l'eau des pluies ce qui crée des phénomènes, des phénomènes ce appelle, un phénomène qu'on appelle le drainage acide qui va permettre la dissolution de tous les métaux lourds qui sont contenus dans cette roche ce qui va contaminer toutes les rivières aux environs et les nappes phréatiques alors évidemment les industries minières disent nous sommes responsables, nous mettons nos dépôts dans des, euh, avec des protections. Alors la protection généralement c'est une toile ce une, bâche appelle, plastique. une bâche plastique de quelques millimètres d'épaisseur qui se met sous le dépôt. Mmh. Et il euh, y a une digue, un, une digue qui va protéger le dépôt de, pour pas qu'il s'effondre qu se directement dans la rivière en cas de Mais tu sais, là-dessus, moi j'ai regardé ouais. les, les images Google sur la mine c'est là on est dans l'uranium, mais il y a de l'oxydation, c'est la même chose. Oui. Et j'ai vu des bassins 75 mètres par plus de 200 mètres ouais. euh, et c'est une région où il y a beaucoup de vent là-bas et donc ça veut dire qu'il y a des poussières qui s'envolent partout et donc ça pollue énormément et, ouais, on, on, on, on, et alors attention, mais là dans le cas de la Guyane, chaque insecte c'est une région qui est un petit peu humide quoi, il, il, il pleut assez souvent donc donc avoir des grands bassins comme ça oh, euh, bon. pour, pouvoir, pour pouvoir gérer euh, l'étiage des bassins, c'est quasiment impossible. Donc ça veut dire qu'il va y avoir en plus des débordements, au-delà des infiltrations éventuelles, parce que la vache oui, va vieillir, il va y avoir des débordements, et souvent ces débordements, on l'a vu à la fois aux états unis avec une rivière entière qui, est, qui a été polluée justement... Au Brésil. Et au Brésil, aux et états unis vrai, oui. des, des, des, des rivières qui deviennent rouges, qui deviennent mes, mes rouges, mais mes d'un rouge euh, très prononcé, dans, dans laquelle flore et faune crèvent, parce qu'elles sont réellement empoisonnées, et donc on détruit euh, tout, pire, hein. toute une chaîne alimentaire, euh, et tout, tous les écosystèmes se trouvent détruits. Alors, Comment est-ce que, Canada, euh, comment que des plus, États, plus, plus à ton avis, quel, quel est l'intérêt pour un État, que ce soit le Pérou, que ce soit le Mexique, que ce, oh, que ce soit le Texas, la France, parce qu'il va y avoir des réouvertures de mines d'or en France. Et, faut, et attention, bon, là on parle du projet Montagne d'or, mais en France, il y a des projets de mines, euh, de réouverture de mines d'or, et les riverains doivent s'attendre à de sacrés emmerdements. Ils commencent à se mobiliser d'ailleurs. Donc c'est très bien. Donc explique-nous un petit peu quel peut être l'intérêt pour un État. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que ça se fait que des États se lancent dans des, des opérations suicides au niveau de l'environnement D'abord, c'est une question de, de long. Donc, il y a des, y a des États où le, la, la, la notion de lendemain est quelque chose d'assez euh, assez particulière. Enfin, je prends le cas d'exemple du Pérou. Il est clair que euh, dans, dans ce pays, bon, c'est valable aussi que le Guatemala, c'est à peu près toute l'Amérique latine, je ne connais pas les autres continents, mais des problématiques similaires existent euh, à peu près dans tous les pays, entre guillemets, dits du Sud. Donc, euh, effectivement, euh, c'est une, une rente pour les, les oligarchies dominantes, c'est une rente à court terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque industriel pour eux. Le risque industriel le prend la compagnie minière qui est concessionnée. C'est-à-dire c'est elle qui amène la technologie d'extraction, c'est elle qui va prendre le risque financier, et c'est elle aussi qui va, évidemment, capter l'essentiel des bénéfices. Et le, le, la, la, le problème, c'est pas pour... Euh, c'est pas pour, euh, comment dirais-je... Euh, l'oligarchie qui elle ne va, va pas directement souffrir le, le, les problématiques resteront pour le peuple en fait. il va rester voisin ou dans l'environnement de cette euh, société minière Et donc pour eux c'est tout bénef peu d'investissement euh, une, une rente qui est donnée par la compagnie minière c'est tout bénéfice alors que pour le peuple et pour l'environnement et globalement pour la planète, euh, ben, c'est catastrophique. C'est une perte sèche. Oui, mais euh, le problème c'est que ces gens-là ne, euh, ne voient que leur euh, gain, la rentabilité à court terme pour eux, c'est de l'argent facile récupéré euh, sans... c'est tout, c'est de l'argent facile. Et L'avenir, l'avenir de la planète, tout ça... Bon... Pour des gens qui, ces gens-là, je ne sais pas. Mais quand vous voyez la politique que mène Trump aux États-Unis, est-ce euh, qu'ils pensent à l'avenir de la planète Non, ils pensent à court terme. Euh, on va. Oui, c'est des lobbies, c'est les lobbies qui commandent, et c'est le, le, le retour sur investissement, c'est l'argent facile, c'est le, les bénéfices, c'est les actionnaires. Ces gens-là n'ont absolument aucun concept. De, de vue à long terme de la planète, d'avenir de, de l'humanité, euh, ça les intéresse pas. On appelle ça du pillage. Oui, mais, mais euh, euh, bon, euh, eux-mêmes auront des réserves. enfants et des petits-enfants, donc ils souffriront, parce que bon, la, la contamination va s'étendre à tout le monde. Évidemment, hein. les, premiers, les premiers qui en souffrent sont les, les peuples indigènes ou les petits paysans qui vivent autour de la mine. Eux, ils prennent le problème de poing fouet. Mais à terme, la contamination, le réchauffement climatique et toutes ces problématiques-là vont toucher tout le monde, y compris les gens qui habitent dans le 16e. Mais alors en termes de besoins. Ils heure... estiment euh, qu'ils auront suffisamment d'argent de côté On et qu'on aura des bobos. solutions techniques, qui les mettront à l'abri de ces problèmes-là, et le bas peuple, ben, tant qu'on pour lui. Mais en termes, en termes d'utilité cette heure, elle est, elle est utilisée dans, dans l'électronique ou elle est utilisée juste en bijouterie pour qu'il y ait des nanas alors, qui puissent se trimballer la, euh, ou voilà. pour la monnaie. Alors, la, la bijouterie est effectivement le plus gros poste. Les réserves d'or que se constituent les, les différents états et les, et les institutions financières aussi. C'est une... Euh, l'électronique... Euh, alors, je n'ai pas exactement en tête les pourcentages hein, de chaque catégorie, mais effectivement, l'électronique euh, en compte une partie pour les, les, développement entre autres de nos téléphones portables. Une Donc, euh, mais le, le, le gros poste le reste la bijouterie. Alors euh, bon, euh, l'or symbolise la, la réussite. Donc tous les gens ont un peu de pognon euh, pour séduire ces dames, offrent des bijoux. Euh, Donc là, Et style, ça c'est euh... depuis le début de l'humanité. Euh, ça c'est depuis le début de l'humanité. fonctionne comme ça. Alors le problème c'est que en fait, il euh, y a peut-être plus d'or dans nos montagnes de déchets. Il y en a dans le sous-sol. Exactement. Oui. Alors, le, et qu'actuellement, on n'a pas euh, les technologies pour l'extraire des tas de déchets sont plus chères que de continuer à broyer nos montagnes. Euh, donc. Euh... Donc il y, des, il y a des pistes. En fin de compte, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des pistes d'avenir. Il, il y a un gisement dans nos déchets ah, qui oui, est important. Clairement. Mais il faut, en fin de compte, qu'il y ait un développement. Euh, Scientifiques et techniques qui nous permettent d'accéder à ce gisement et en fin de compte d'arriver à une économie circulaire de l'or qui nous évite de rouvrir des voilà. mines. Non, mais pour, pour l'instant ce, ce, ce gisement existe, mais euh, c'est une question de. Tout est une question pour ces gens-là de prix de revient, de gain et de prix de revient. Euh, donc actuellement. C'est le court terme, comme tu dis. Voilà, le, voilà. le court, court terme, le ROI, le retour ouais. sur investissement, ouais. c'est bon, un raisonnement comme ça uniquement le bien le, le plus efficace dans le plus court des délais. Et alors, actuellement là, on est dans la problématique de l'extractivisme, mais l'or, c'est qu'un minerai malheureusement parmi d'autres, même s'il a la particularité de représenter l'éternité, d'avoir depuis les temps les plus reculés fasciné les hommes, euh, parce qu'il y a déjà un pouvoir de fascination dans l'œuvre, c'est-à-dire qu'il ne va pas se dégrader avec le temps, donc on lui attribue une espèce d'éternité. Et je dirais, il est le symbole même peut-être de l'argent, cet argent qui ne meurt pas, cette société qui veut faire croire que l'argent la, a une vie autonome, euh, qu'il peut se reproduire. Est-ce qu'on n'est pas là dans le fondement même de nos sociétés, mais par contre, par rapport au fer par rapport au cuivre, parce qu'on est énormément, nos sociétés industrielles sont des très grosses sociétés consommatrices de cuivre, par rapport euh, aux, bon, aux aciers, donc au fer, par rapport à l'uranium, donc par a... tout ça aussi touche à l'extractivisme, on le sait, notamment Fédération d'Australie, il y a eu les grandes mines d'uranium avec euh, des expropriations, il y a eu des victoires d'autochtones contre euh, les conséquences à la fois des essais nucléaires tout ça, c'est l'extractivisme. Alors, moi je le sais, aujourd'hui, la NASA a avancé de plus d'un an une mission spatiale. On veut aller vers 16 Ptiché, qui est un très gros astéroïde de la ceinture d'astéroïdes, et il représente à lui seul plus d'un pour cent de la masse de la ceinture d'astéroïdes. Et donc, c'est un astéroïde qui a une particularité assez essentielle, c'est qu'il semblerait que ce soit un noyau de planètes, des protoplanètes qui étaient au tout début du système solaire, et donc il serait essentiellement constitué de métaux, et principalement ferro-nickel, donc de fer et de nickel. Et donc il représenterait plus de 1000 fois toutes les réserves métalliques de la Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir une mission de l'Agence nationale spatiale américaine, en 2022, vers. 16 de le plus gros astéroïde qui représente 1% de la masse de la ceinture d'astéroïdes et qui représentera plus de richesses que, que mille fois toutes les mines de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, il y a une grande inquiétude à avoir. Est-ce que cette exploitation va être faite par des compagnies de privées Est-ce qu'on va se mettre à polluer l'espace Et où est-ce qu'on va dire que cet astéroïde, comme l'Antarctique, appartient à tous les peuples de la Terre et est-ce qu'on va avoir l'intelligence de ne pas le déplacer, de ne pas l'exploiter entièrement Parce que je suis désolé, déplacer. La 1 Terre nous, de la... nous appartient pas. Voilà, oui. et la ceinture d'astéroïdes non plus. Voilà. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas dès aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on doit pas dès aujourd'hui se dire, qu'aucune nation n'a le droit de s'approprier cette richesse, euh, qu'il faudra avoir l'accord de tous pour son exploitation. Et qu'un simple principe d'intelligence, c'est-à-dire retirer 1% de la masse de la ceinture d'astéroïdes, ça reviendra à la déstabiliser. Et oui, euh, ouais. parce que c'est un équilibre, et à partir du moment où tu retires 1% dans cet équilibre, il va être obligé de se reconfigurer. Et je sais que la ceinture d'astéroïdes est très large, elle est assez grande, et qu'à l'intérieur, il y a plusieurs astéroïdes qui pourraient de, de, devenir des géocroiseurs si on déstabilisait la ceinture d'astéroïdes. Donc on est aujourd'hui on est dans des problèmes d'environnement terrestre mais on doit penser peut-être plus loin qu'aujourd'hui. On doit penser qu'est-ce qu'on fait de nos ressources. Et ce que tu as dit par rapport à l'heure, c'est essentiel, l'heure qu'il y a dans les déchets. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on consomme beaucoup de cuivre, on consomme beaucoup de métaux, mais il faut créer des banques de métaux. Il faudrait décider de fermer les mines et de dire voilà, l'ère de l'automobile va bientôt finir parce que l'ère du pétrole va finir. Chaque automobile représente des, un poids énorme de, de plastique, un poids énorme de métaux. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas, dès à présent, concevoir des banques de métaux Parce que pour moi, il n'y a pas de métaux nobles, il y a des métaux. Et on aura besoin de, de fer et d'acier, on aura besoin de cuivre dans le futur, on aura aussi besoin d'or, pour des applications techniques. Il faudra certainement arrêter la bijouterie à un moment, parce qu'il faut expliquer que, bah, mesdames ou messieurs, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui portent des bijoux, il, il, faut, il faut comprendre... Que, euh, une bague, ça représente combien de tonnes de minerais Alors, je, ça dépend des bagues. Alors, effectivement, pour le revenir sur le... Ouais. Oui, oui, euh, bien pour bien revenir bien sur l'élément précédent de la discussion, actuellement, ce qui prime, c'est le rapport entre coût bénéfice. Donc, euh, l'extraction minière telle que... Euh, on la pratique actuellement à grande échelle, dans ce qu'on appelle la, la, la mine à grande échelle, euh, comme c'est le cas d'Yana Cocha au Pérou, de Grasberg en, en Papouasie, de Montagne d'Or en ben Guyane, ou même de ce, des projets euh, que, que cherche à installer Variscan en Bretagne. Ah oui, au fait, Montagne d'Or, il, il se trouve à 500 mètres d'une réserve, d'une zone ouais. café patrimoine. Ouais. <rire> voilà. Bon. C'est un ratio entre coût de production et euh, coût de l'once. D'accord. Actuellement, euh, l'once est à, à peu près autour de 1300 dollars. L'once, est 31g, hein, donc, 31 grammes. Autour de 31g, 31 grammes, 31 grammes, virgule Enfin bon, disons 31 grammes. Donc l'once est autour de 1300 dollars. Elle a, elle a monté beaucoup plus haut que ça, dans les années 2008, 2009, à euh, 2010, à l'époque de la, la grande crise bancaire et de la grande crise financière mondiale. Elle a atteint les sommets, puisqu'elle a Mais atteint c est c est pratiquement 1900 dollars, Donc 31 grammes, ce qui est très peu chaud. En mettant que ce soit le poids d'une alliance, actuellement avec cette technologie-là, ça va dépendre énormément de paramètres, notamment la nature géologique des, du sol, le, le grammage, qu'on appelle la loi, euh, c'est-à-dire le nombre de euh, microgrammes d'or qu'on a par tonne de roche. Oui, ça. Euh, et euh, en général, euh, pour obtenir cette once d'or-là, il faut pilonner à peu près entre 30 et 50 tonnes de roche. 30 à 50 tonnes, ça représente un immense une une camion pour, euh, pour une petite bague. Voilà, pour une bague, dépend, enfin, si on estime qu'on a une, une, alliance. Euh, une, alliance une alliance en or pur qui fait dans les 31 grammes, donc le poids d'une once. Leur pur, c'est du 24 carats. Voilà, donc ça vous donne une idée de... Donc aujourd'hui, quand on possède le, le une plus plus alliance... Il faut savoir que les alliances sont généralement sont 9, 12, 14, 18 carats. Ouais. Mais du 24 carats, ça n'existe pratiquement oui, jamais. Ouais. Bon. Et dans Là, ce cas-là, l'alliage, parle... quand, quand on diminue en carats, on fait l'alliage avec quel métal Peut-être de l'argent... Euh d'autres métaux comme le cuivre aussi, l'or rouge, c'est plus avec du cuisine qu'ils Ils utilisent, pour les, pour les... utilisent pour les justement faire le plaquage mmh. pour, le... Ouais. pour les justement de le se... plaquage ah, ah leur battue, ouais. leur, leur battu n'est ouais. pas un peu. Il faut que ça soit jaune, et brillant, il y a du bronze, il y a de l'étang, il, il y a tout un mélange. Euh, ouais. tout un mélange. Et donc là, il y, y a quand même, c'est-à-dire que euh, on, on nous dit souvent qu'il faut, ah, ouais, qu faut se, on responsabiliser, prendre moins la voiture, euh, manger moins de viande et tout ça. Parce et que, travailler donc, plus. Là, bah, moi j'ai vu qu'il y avait une pétition. De plus en plus loin. Un, un jour par semaine, sans poisson et sans viande. Et donc de moi, tu, moins moi, en tu sais, moins. Ça m'a fait rigoler parce que si Nicolas Hulot avait proposé un jour par semaine sans électricité d'origine nucléaire, ça m'aurait bien plu. Et donc là, est-ce qu'il est faudrait, hein. est qu faudrait pas se dire, voilà, je vais me marier il va y avoir une alliance, est-ce que je ne vais pas réfléchir non, à l'heure Est-ce qu'il ne faut pas que mon alliance soit dans une autre matière que l'heure Parce que ça va représenter 50 tonnes de roches pulvérisé et dans l'environnement ça va représenter donc si on est... a un scoop, Roger va se marier ça... mais l'alliance on ne sait pas je, je suis vacciné à ce niveau là euh, et, <rire> mais par contre ça va représenter aussi du, du mercure ou du cyanure dans l'environnement parce que effectivement, le garenteros lui je crois utilise le mercure pour agglomérer alors ça va dépendre encore ouais. euh, effectivement ça dépend totalement de la taille des particules hein. et, en fait le, que ce soit le mercure ou le cyanure va servir à faire l'agglomération de l'or de pouvoir euh, récupérer euh, un concentré d'or à l'intérieur de, de cette roche et de pouvoir le manipuler plus facilement pour ensuite le séparer. Euh, le séparer. Donc, Donc pour ça, on est obligé de l'agglomérer à un métal de, qui, qui va permettre cela. C'est ce qu'on appelle Donc, un, un alliage technique Voilà, ça. enfin disons, c'est surtout ce qui va ouais, permettre ensuite d'agglomérer les particules. Alors quand les particules sont de l'ordre du millimètre, bon, c'est le cas de leur paillage en rivière. C'est le mercure. On utilise le mercure. Alors pourquoi le mercure Il y a des procédés naturels hein, qui permettent d'obtenir, d'isoler ces particules-là sans passer par le mercure, mais elles n'ont pas le rendement du mercure. Donc les gens qui veulent ouais, gagner vite le et beaucoup, ils utilisent le mercure avec toutes les séquences proc... de contamination, voilà, même pour sa propre ah ouais. santé et pour l'environnement, c'est totalement ouais. catastrophique. Par contre, effectivement, quand on, est, on parle des.. Là, dans le cas des, de, de, de la de, de grande mine à ouais. la grande mine à ciel ouvert, on ne parle plus d'orfaillage en rivière, on parle de, parle de l'exploitation de micro-particules d'or qui sont à l'intérieur même des roches. D'accord. Qui sont dans le, dans le tissu rocheux, si je puis dire. Donc il faut un acide qui va aller les voilà. chercher dans les ports de la donc, roche. Donc le, le cyanure de sodium, le, le cyanure, va s'agglomérer avec ces particules d'or va composer ce qu'on appelle un doré, c'est-à-dire un concentré. On va pouvoir liquide. récupérer. Et c'est liquide, ça, ça, ça liquide, donc ça décante. Donc ça décante, c'est-à-dire que quand quand on fait la lixidation, en fin de compte, on récupère une décantation. C'est comme si vous êtes du café, quoi. Ouais, tu qu la mouture. Voilà. C'est exactement. le principe de la. Et on percole. café, on récupère du, on, ça percole dans la pile. Voilà. On appelle la pile. D'accord. Et, et quand on parle de contamination minière et de drainage acide, c'est aussi un phénomène de percolation à l'intérieur des résidus. Puisque l'eau de pluie, l'air entre dans les résidus, puisque la roche est broyée en poudre, donc elle ne pose plus aucune résistance à la pénétration des, des liquides et de l'oxygène. Ça va percoler là-dedans et ensuite ça va s'accumuler et ça va ensuite passer. Alors, il y a eu des cas même de rupture de digues, c'est le cas de Val au... au Brésil l'année dernière. Il y a eu d'autres accidents de ce type, il y en a, il y en a eu en Espagne et il y en a célèbre régulièrement, dans le Guadalquivir. C'est voilà, comme les, les pipelines, c'est-à-dire voilà. un pipeline fuit euh, voilà. un, un fuit bassin de ou, ou, ou il y a un mouvement de terrain. Euh, ou déborde. Ou, ou, ou des ou, déborde. Ou, déborde. Ouais, Le pipeline un il déborde rarement, mais ce qui, ce qui lui arrive c'est que dès qu'il y a un mouvement de terrain, un séisme, ou quelque il chose, il casse. Oui. Ou avec la corrosion, c'est si des problèmes d'entretien, de il peut casser, que, oui. il peut se perforer. Et là c'est pareil, c'est que les, les digues, qui les entretient euh, L'isolation euh, vis-à-vis de, de l'environnement, elle est très faible hein, sur un, un, un, un, des résidus miniers. Donc tôt ou tard, ça va percoler dans la nappe phréatique qui est dessous, et ça va la contaminer. Donc le drainage acide draine, non seulement il acidifie l'eau, qu'il a en impropre à euh, l'utilisation agricole. Mais en plus, il oui, oui, oui. euh, y a il, des il, métaux lourds dedans. Voilà, oui. a, le drainage acide va, le, euh, va récupérer tous les métaux lourds, lourds. qui sont là-dedans, notamment plomb, cadmium, Et donc Saturne, il n'y a plus un poisson maintenant, sans métaux lourds. Voilà. Oui. Voilà. Euh, et euh, bon, après tout ça, ça va dans les rivières, et dans les fleuves et dans les océans. Et effectivement, il y a eu une enquête qui est parue l'année dernière. J'ai plus en tête là les qui est donnée, mais je pouvais la retrouver euh, ou euh, bah, le thon qui arrive dans nos assiettes et, et, et, il a en lui des euh, résidus miniers c'est euh, à dire qu'il contient du, des métaux lourds et notamment du plomb du mercure qui provient de l'exploitation minière euh, et euh, voilà donc. Euh... Et, puis, et puis avec Fukushima, il semblerait qu'il y ait aussi du plutonium Mais et, oui, non, oui, et des radionucléides. Euh, ouais. Des radionucléides qui peuvent enfin, aussi le Moi la un, mois, un, mois, un, un, un mois après Fukushima, à 2500 km, dans l'archipel indonésien, a mm -hmm. été pêché un poisson qui était en nombre de pécrels par kilo impropre à la consommation. C'est-à-dire ouais. qu'il faut bien que les gens comprennent que notamment il y a les thons bleus. Les thons bleus ils se foutent, hémisphère nord et hémisphère sud, ils migrent, ils font des milliers de kilos et qu'aujourd'hui voilà. Aujourd'hui, les, les principales pêcheries sont souvent tenues par des Japonais, et notamment en Afrique, et donc je suspecte fort... ceux qui tuent les bananes aussi. Exactement. Je suspecte fort que beaucoup de thon qui nous, qui nous est vendu comme étant pêché sur la côte africaine viendrait de mer d'Asie et serait mis en boîte en Afrique et vendu ensuite en Europe. Donc je dis aux gens, arrêtez de manger du thon en boîte. Euh, Ce n'est pas question de thon blanc ou autre. Sanitairement, c'est vraiment plus bon pour la santé. Donc il faut arrêter la viande, il faut arrêter le poisson, parce que... les Déjà il y a surpêche, mais en plus les océans sont pollués. Et donc on voit le bassin de l'Oréno, c'est-à-dire que euh, en fin de compte, cette boucle, cette chaîne alimentaire, cette boucle de l'eau, eh elle, elle est polluée par les métaux lourds et on se rend compte que ce qu'on fait loin dans les terres a un impact loin dans les océans. Ouais. Donc c'est toute, toute la planète qui est.. est toute la planète, oui, planète. Et là, effectivement, bon, et, et ensuite il y a les conséquences de tout cela de cette politique qui est basée uniquement sur le, le ratio entre coût de production et coût de, prix de vente, qui fait qu'on cherche le, le, le système le plus efficace. Le profit a, maximum. Voilà. Oui. Alors tout à l'heure on parlait d'aller exploiter, euh, exploiter des, des astéroïdes. Des astéroïdes, pourquoi pas Alors pour l'instant les coûts, <rire> c'est des coûts, hein, oui. justement, qui, qui sèment le frein. Mais enfin bon. Euh, f... S'ils arrivent à envoyer une fusée à... et exploiter à moindre coût, c'est-à-dire un coût comparable à la destruction de la Terre, hein. c'est-à-dire à, à les détruire les astéroïdes à un coût moindre que celui de la Terre, ils le feront. Oui, mais c'est déjà prévu. Le jour où ils auront envie de. Le jour où ils trouveront des technologies qui permettent d'exploiter nos le... le... tas d'ordures, notamment nos, nos ordures électroménagères, c'est-à-dire exactement le matériel informatique. Euh, qui contiennent énormément de métaux euh, ils le feront euh, ils le font et ils laisseront enfin la planète tranquille Alors, mais pour -ce l'instant c'est un pur problème de prix de revient, c'est moins cher de détruire la planète que de récupérer le déchet est-ce que tu ne penses pas qu'il y, y a une piste avec les bactéries extrémophiles Parce qu'il faut savoir que tous les gisements de fer ont été précipités par des réactions biologiques au fond des océans dans le, dans le passé, c'est ce qui a créé les gisements de fer, et que les bactéries ne, ont un très grand rapport avec les métaux. C'est-à-dire que pour exploiter notamment des déchets qui contiendraient des, des traces de métaux lourds, on pourrait utiliser certaines formes de bactéries extrémophiles et là-dessus, je crois qu'il y a le CEA qui travaille et certains groupes de recherche. Mais de toute manière, le, le problème de fond, c'est le même problème qu'avec les astéroïdes, c'est si ça échappe euh, au peuple et si c'est décidé par des compagnies privées, de toute manière, on arrivera au ratio euh, coût prix de revient et de toute façon, l'environnement sera détruit. Moi, je sais qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe actuellement. Le CEA travaille à sur les bactéries qui existent à l'intérieur des, des, des ventres des chèvres. Elles ont la particularité de pouvoir transformer des végétaux ligneux en sucre. Et donc à partir du moment où tu as des sucres, et ben tu fais de l'alcool. Et donc pour faire du bioéthanol, le CEA espère utiliser des bactéries extrémophiles modifiées dont ils prendraient une partie du code génétique qu'ils mettrait dans des, dans des bactéries de chèvre Et donc, par la bioluminescence, ils ont fait tout un laboratoire donc, qui est dans le noir, qui est, qui est avec des robots, où tu as des boîtes de pétri, où ils essayent de trouver une bactérie qui va se mettre à digérer la cellulose et à la transformer en sucre. Imaginez si cette bactérie, une fois créée, s'échappe dans l'environnement. Digérer la cellulose, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y aura une maladie des arbres, bactérienne, où l'arbre s'effondrerait sous son propre poids, vu que le squelette des bon, arbres se est... du sucre. Et exactement. <rire> les arbres se transformeraient en sucre, seraient attaqués par des bactéries bon, qui bon. dégraderaient du sucre, et donc, et donc ça pourrait détruire toute la végétation. Et comment est-ce qu'on peut, il y, a, il y a un ministre de la Recherche, il y a, il y a des écologistes, comment est-ce qu'on peut laisser faire ce genre de choses par les compagnies privées bon De toute façon, les gouvernements, euh, maintenant, de plus en plus. Euh, se réfugier derrière le secteur privé. Bon, on le voit avec les problèmes euh, de Whirlpool en France ouais. euh, des, des problèmes de... Euh, on cherche un repreneur, mais l'État ne, ne gère plus rien. Qui se désengage euh, du... Il désengage totalement de l'investissement industriel et euh, donc c'est euh, même euh, plus, euh, si vous voulez derrière tout est une histoire de fric maintenant. Il y a donc euh, qui dit fric dit privé, euh, banque, euh, investisseur. Euh, les gens qui ont les moyens d'investir. Euh, les gouvernements, ils sont plus là que pour appliquer la politique des, des, des, des lobbies. Des Et pour, lobbies eux, non, pour, pour eux, ils disent « argent égale emploi ». C'est-à-dire qu'on est arrivé dans voilà, un non, système mais ça, tellement C'est la, oui. la chanson aussi pour essayer de faire passer les projets, ce qui va se passer avec Montagne d'Or, on va parler on de va créer des emplois. Oui. Bon. Détruit ton pays en créant des emplois. Alors, c'est effectivement comme ça, effectivement qu comme ça, ça que les mines emplois. sont rentrées dans certains pays comme le Pérou. Bien sûr. En disant, on va créer des emplois. Alors, pour euh, les gens qui, avaient, qui étaient sous-employés ou les paysans qui gagnaient presque rien, euh, c'est formidable. Donc, effectivement, pour euh, un emploi minier créé, ils ont détruit 5 emplois dans le tourisme et dans l'agriculture. Donc, le gain, euh, c'est 4 emplois en négatif. Et alors, on parle d'extractivisme, mais il y a aussi le lithium. C'est-à-dire, il y a des métaux dont on parle peu, comme le lithium. Oui, c'est un métal comme un autre. Mais lui, alors par contre, il est sous forme de saumure. C'est-à-dire on va exploiter des anciens lacs de sel. Et, ouais. et, et en enfin, il y a des travailleurs... Bah, est qui... Il est sous forme de saumure, pas seulement, mais disons que les plus grosses réserves connues sont dans des, et... effectivement, des, ce qu'on appelle des salars. Voilà. Alors qui sont essentiellement... Alors le plus, le plus important, c'est le salar Mini en Bolivie. Oui, c'est ça, c'est la Bolivie. Et il y en a aussi dans le nord de l'Argentine, dans région qui s'appelle Repouille. Et alors les travailleurs, ils souffrent de maladies du foie Parce que je crois que le lithium leur attaque le foie. Oui, alors, il a, comme tous les métaux, il a des impacts sur la sur biologie. Euh, bon, et l'exploitation de, de minerais dans la nature, comme le pétrole, d'ailleurs, c'est jamais oui. sans conséquence. Alors ensuite, il faut voir les... La Bolivie veut garder cette exploitation pour elle, mais c'est un peu, euh, disons que les, la Bolivie n'a pas la technologie pour le faire. Donc tôt ou tard, elle fera appel au secteur privé pour les investissements industriels, c'est-à-dire la Banque mondiale. et Alors justement, plus la, la Banque mondiale, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, la Banque mondiale, on, on, il y a le réchauffement climatique, donc la fond de la milliard blanche. Au début de la fonte de la cordillère Blanche, je le sais parce que j'avais participé à, à un documentaire qui en parlait, eh bien les, les, les Indiens, donc les, les Indiens qui avaient été repoussés justement dans les hauteurs, ouais. parce que les bonnes terres se trouvaient dans les vallées, tout à coup se mettaient à avoir une ressource en eau providentielle, et donc ils, leur agriculture était autosuffisante et commençait à dégager des bénéfices. Et qu'est-ce qu'a fait la Banque mondiale, aidant ça avec l'argent de la mafia eh bien ils ont décidé que cette eau, créée par le réchauffement climatique, ils allaient la canaliser, créer des usines hydroélectriques, donc la turbiner, pour créer de l'électricité, et envoyer cette eau turbinée et l'électricité dans le désert, qui se trouve en face de l'océan Pacifique, où là, ils avaient une main d'œuvre corvéable, et ils ont fait pousser des asperges. Et alors, c'est assez étonnant, c'est que de voir euh, dans un désert, avec des gens, euh, euh, et, quasiment réduit à, à l'état d'esclaves, on, on crée 90% des asperges qui sont vendues dans les grandes surfaces, vous pouvez aller voir en France, aller au rayon, chercher des asperges, 90%. 80%. Vous verrez, 9 pots sur 10 sur un marqué made in Pérou. Et donc, et de manière extraordinaire, les gens de la Banque mondiale sourient et disent mais on participe au développement du Pérou, dans le sens qu'on lui permet de rembourser sa dette. Et donc, il y, y a autre chose. Il y a, y a aussi le bobo qui mange son quinoa, bio, qui vient du Pérou, qui ignore complètement que c'était la nourriture presque de base pour beaucoup de Péruviens, et qu'aujourd'hui, ce quinoa, et eh bien comme il est réservé à l'exportation, le Péruvien, eh il leur regarde partir par bateau, par, par milliers de tonnes, et lui, ben, il... Et donc, c'est de destruction, c'est-à-dire tu vois, on passe de l'extractivisme à l'exploitation, parce que c'est qu'une des formes d'exploitation. Est-ce que, est que l'Amérique du Sud, est-ce qu'elle ne est, représente pas comme, comme l'Afrique euh, ces continents pillés, où d'une certaine manière, il y a une espèce de nazisme monétaire qui fait que par l'intermédiaire de la dette, on arrive à capter toutes les richesses et, et à voler, en fin de compte, les populations locales. — Et tu n'as bon, pas parlé du a... Géant Non. Euh, y a... Y a, disons que dans, dans, dans, le, dans ce cadre-là, il est clair que est ce continent-là, mais c'est un peu notre cas aussi, mais à moindre mesure, mais euh, ce continent-là est un continent test il a été préparé par des époques de grande violence à l'époque des années 70-80 l'école de Chicago euh, voilà oui. les Golden Boys c'est arrivé après mais il y a eu d'abord les coups d'état pour nettoyer les, les pays de toute forme d'opposition structurelle Chine, Argentine et euh, tous les gouvernements latino-américains maintenant sans exception sont plus ou moins pieds liés euh, au lobbyisme, euh, à la banque mondiale il faut savoir que la banque mondiale est actionnaire, de, effectivement, de la plupart de ces projets. D'autres banques, comme la Banque Interaméricaine de Développement ou de Coopération, Développement. BICE, autres, BID, participent de tout cela. Et c'est des projets qui sont... Euh, Intergouvernementaux. Voilà. évidemment et le... rentables pour les oligarchies locales éminemment rentable pour les, les sociétés qui se chargent d'exporter les produits. Et si parfois par des fonds publics. Et voilà, parfois financés ouais. par, par ouais. des fonds publics, puisque -ce c'est du développement. Voilà, exactement, étiquette <rire> développement. Et euh, qui sont éminemment néfastes pour euh, les, les locaux. Enfin, par, bon, certains diront, moi je travaille chez eux, donc euh, ils ont un petit boulot euh, dans une mine ou dans ouais. une exploitation d'asperges. Alors bon, dans le cadre, pour en revenir spécifiquement au cadre de la cordillère Blanche, euh, il, y euh, y il y a un phénomène, c'est un des endroits au monde où on peut le plus observer effectivement, le recul des glaciers de montagne. Oh, c'est horrible, C'est-à-dire que là, moi, moi j'ai vu des photos de des kilomètres de Huaras, la capitale régionale, qui était pratiquement les glaciers arrivés jusqu'à Huaras, qui était situé autour de 1500 mètres. Les glaciers arrivaient pratiquement là. Euh, maintenant, ils sont un kilomètre plus au-dessus. Au, au C'est-à-dire que euh, le Pérou a perdu à peu près 40% en masse euh, de ses glaciers. Et la Cordillère Blanche est l'un des endroits où on peut le mieux observer ce recul. Euh, la plupart des glaciers, maintenant, sont remplacés par des petits lacs de moraine. Oui, et il y a des accidents. Et, et il y a régulièrement des accidents, parce qu'au moindre, c'est une région sismique. Et ça Donc les moraines seront... Il euh, y a des, des effondrements dans les lacs provoque des vagues qui submergent les moraines et, les... et donc à tout moment, on peut, on un peut raz -marais. avoir un raz-de-marais qui débarque dans une vallée montagne, mines, euh, qui, qui fait euh, des centaines des de morts, moi j'ai vu des centaines et notamment au niveau du bétail, du cheptel euh, j'ai y a vu des, des dangers permanents qui sont liés au réchauffement oui, climatique, mais euh, c'est spectaculaire le recul des glaciers dans cette région. Alors, et ce qui est terrible, c'est que la Banque mondiale alors, exploite les conséquences pour faire du fric. L'exploitation hydraulique, hydroélectrique derrière, est quand même assez limitée. Il n'y a qu'un seul, qu seul barrage qui s'est installé sur la rivière, qui draine tout ça, qui s'appelle la rivière Salta, et qui, euh, qui arrive ensuite au Pacifique. Et c'est la Banque mondiale qui l'a financée Alors il y a une usine, effectivement, hydroélectrique, et derrière, effectivement, l'essentiel de l'eau sert à arroser les champs d'asperges. Alors tu m'étonnes en disant 90% du marché mondial. Je sais oui. que le, pays, le Pérou est le premier producteur mondial d'asperges. Je sais, je sais que les producteurs d'asperges français... 90% du marché mondial, je ne pense pas. Enfin bon, c'est effectivement un acteur majeur du, du secteur. Et effectivement, tout ça a été financé, fonctionne avec très peu de main d'œuvre, rapporte très peu aux populations locales. Et, et, et finir un jour, parce que quand la glace aura fini de fondre... Oui, mais quand il n'y aura plus, plus d'eau dans le soltaire, il n'y aura plus moyen d'irriguer. Exactement, voilà. Et, et, et, donc, euh, et donc on va arriver à une cata euh, énorme pour les populations, au niveau écologique et au niveau social. Ouais. Et donc, en fin de compte, aujourd'hui, des fois, on a l'impression qu'on atteint des sommets dans l'horreur, mais en fin de compte, on vit dans les prémices de ce qui est en train de se passer. Oui, mais bon... Euh, pour les gens qui nous dirigent, et pour les, les hommes d'affaires, euh, l'objectif c'est l'argent à court terme. Euh, donc euh, l'horizon de pensée c'est pas 50 ans, alors euh, bon, euh, c'est à chaque fois la, la, la même problématique, euh, quel est le coût moindre pour le bénéfice tout et le grand, et tout le modèle économique proposé dessus fonctionne comme ça. Donc, euh, alors, ça bon, et donc, Et il faut savoir quand même que pratiquement 1 ou 2%, je c'est pas 1 ou 2%, c est, c est dis, Span, 1 ou 2 de la population doit avoir à peu près la moitié des, des richesses, les, du les monde. richesses de la, de la planète. Oui. Et ces gens-là sont totalement à l'abri du problème. Donc eux, ils comptent la source. L'objectif pour eux, c'est de continuer à s'enrichir. Moi, j'ai vu, euh... et les autres derrière, c'est leur servir de brouillot. Donc euh, voilà. J'ai vu une image, <rire> j'ai vu une image assez intéressante. Euh, bon, il faudrait que je vérifie la source, mais c'est une photographie aérienne de, de la villa, de la maison de ouais. Et on peut remarquer sur cette photographie aérienne qu'il y a 0 cm2 de panneaux solaires. Ouais. C'est-à-dire que euh, on a des gens qui qui qui, qui entretiennent. Euh, oui, euh, une phobie, des peurs pour, pour pouvoir garder le pouvoir, mais qui, en fin de compte, de leur côté se sentent bien à l'abri des conséquences euh, parce qu'ils sont très au courant de ce qui se passe. Et à ce sujet, j'aimerais rappeler ce qui s'est passé quand même quand il y a eu la terrible sécheresse dans le nord-est du Xime. Euh, oui. L'ONU, avec ses satellites, la sécheresse a été prévue. Oui. Et donc, ils ont prévenu les grands propriétaires... Qui ont creusé des bassins, qui ont acheté du barbelé, qui ont, mis des, qui ont mis des barrières. Et quand la sécheresse est arrivée, les bassins étaient réservés à leur bétail. Et ils avaient des troupes qui tiraient à vue sur les populations, qui essayaient d'accéder à l'eau. Et donc, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui avec... Euh, ces projets, parce que ces projets sont des projets prémédités, pensés on ne crée pas une, une mine d'or industrielle en claquant des doigts, ça demande de gros investissements, il faut transporter sur place euh, des infrastructures énormes, je pense qu'un de ces camions avec des roues de plus de 3 mètres, ça doit coûter une blinde, un seul petit camion comme ça, donc ce sont de gros investissements, dont une partie malheureusement est publique, c'est ça qui est, qui est aussi euh, terrible, développement... Qu'est-ce qu que nous on peut faire pour éviter de se retrouver en compte complice passif de tout ça Parce que tout à l'heure je disais, euh, monsieur Nicolas Hulot, ministre, est-ce que vous allez mettre votre portefeuille en jeu par rapport à cet horrible projet montagne d'or Moi je vous le demande. Hein. Moi, petit Roger Nimo, je vous le demande, j'ai avec mon ami Gérald Lebrun, on vous le demande. Nous, on serait ministre de l'écologie. Il y aura un projet comme ça, on dirait, ben voilà, on irait voir le président, on dirait, voilà, monsieur Emmanuel Macron, c'est ça. Vous continuez, je démissionne. Parce qu'il faut une certaine cohérence. On ne peut pas être écologique. Moi, c'est comme un anarchiste qui irait voter. C'est ce qui te vient d'arriver sur Facebook. C'est ce qui Macron, vient d'arriver. Macron continue, et toi, on t'a forcé. Alors, moi, moi, je, moi, je dois me taire. C'est-à-dire que moi, on m'a réduit au silence, mais ça ne va pas durer, parce que je vais rester en justice. J'ai mon compte Roger Nimont. Euh, parfaitement en droit vu que officiellement c'est mon nom de technicien et d'artiste depuis 1992 et il est désactivé donc je sais pourquoi il est désactivé c'est à dire qu'effectivement il y a des messages que je fais passer surtout des messages que je fais passer par la non-violence et ça c'est très dangereux, ils ont très peur des gens non-violents parce que tout est fait pour radicaliser les gens si Roger Nimot parlait de prendre les armes je te prie de me croire que, que peut-être même je serais financé parce qu'en divisant les gens, je, je crée pour les transnationales le moyen de, de, de faire des profits. Il faut bien voir qu'au Pérou, les populations autochtones sont divisées par les transnationales. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais ils nous donnent un petit quelque chose. » il y a d'autres qui disent « Regardez, ouais, ça, moi, mon b ou mon enfant est mal formé. » Et donc, on a, on a, on a cette, cette vieille technique de diviser les victimes. Et aujourd'hui, au contraire, au niveau planétaire, il faut que les peuples s'unissent. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de, de, de, de, de leaders populaires, pas populistes, populaires. C'est-à-dire des gens qui ne désirent pas être chef, qui se, qui se retrouvent à, à devenir emblématiques d'un peuple parce qu'ils sont courageux et qu'ils ne baissent pas les bras. Donc tous les jours, comme me dit mon ami Jarl, parce que moi je disais les toutes produise, les semaines. Mais ils sont ça. assassinés en Amérique du Sud. Ils sont assassinés. Là, la dernière fois au Mexique, qu'est-ce qui est arrivé à une de ces personnes, Jarl euh, Oui, enfin au en Mexique ou ailleurs, il y a des assassinats tous les jours. C'est les mafias locales. Bah, des mafias locales, euh, des des hommes de main, la, la solde coup, des compagnies à compagnies, compagnies industrielles ou les dirigeants, Parce qu'ils s'opposent parfois, pas forcément une mine, hein, ça ah, peut être une autoroute, ça peut être un, un, un propriétaire terrien qui veut s'approprier voilà, voilà. Le, le terrain d'une communauté indigène, ça peut être n'importe quoi. Et là-bas, ben, euh, c'est courant, c'est un peu comme en Sicile. Hein, euh, que les, les, les mafias locales utilisent des moyens coup de machette, euh, pendaison... Euh, hommes de main, euh, ce qu'on appelle là-bas les c'est-à-dire à voilà, gage. Enfin euh, mmh. euh, bon. Et où elle en est Maxima Cunha de Chope, parce que elle elle, elle est symbolique d'une lutte au Pérou, par contre justement, Yana Cocha, la grande mine d'or. Et, et, et moi j'ai su qu'à un moment, donc elle avait eu gain de cause en justice, mais qu'elle s'était retrouvée en fin de compte encerclée. Ariana Kocha, ouais. en, en fin de compte, elle, ses fils, son mari et ses animaux, euh, euh, ils sont persécutés et ils, ils se retrouvent en fin de compte un petit peu comme euh, euh, oui, comme des gens qui sont enfermés chez eux. Et, ouais. et, et la situation en est où pour... Parce que moi j'ai même entendu que la ministre de la Justice du Pérou avait dit qu'elle ne pouvait plus garantir la sécurité de la famille de Maxima Kounia Chope. Qu'est-ce qu qu qu'il en est aujourd'hui Alors dans, dans le cadre de cette personne, je ne sais pas si nous... Personne en France connaît cette histoire. Alors Ma Ma Maxime, c'est une paysanne qui est devenue symbolique de la lutte contre les mines dans son pays. Donc elle vit au milieu d'une concession minière en fait. Donc cette concession minière euh, a, été de, a été activée en 2010, ce qui a provoqué des, rêveux, des révoltes, tous les paysans du cru. Il y a eu euh, des manifestations réprimées de, de façon sanglante en 2012 avec cinq morts, tués par balle par la police. Le projet a été suspendu, mais reste dans la, le portefeuille des projets en cours de cette compagnie minière, avec l'appui toujours du gouvernement, des, des gouvernements, parce que ça fait le troisième, quatrième gouvernement qui soutient cette compagnie minière. Enfin, bon, les gouvernements là-bas, c'est un peu des défenseurs. sont achetés. Euh, sont de achetés. Façon, les euh, gouvernements sont défendus. Euh, ils sont là, euh, ils, ils rentrent pauvres, enfin pauvres. Moyennement pauvre pour s'en sortir riche. Mais c'est ça, une politique là-bas, c'était uniquement pour s'enrichir. Personnellement, ça. Donc, euh, c est, c est, c est, donc euh, cette compagnie minière a toujours eu l'appui des différents gouvernements, euh, malgré les promesses électorales, ils ont arrêté le projet. Alors, dans ce cadre-là, elle vit au milieu de sa communauté, donc il y a eu effectivement des. Ils ont cherché à l'expulser par tous les moyens. Donc ils l'ont accusé, ils l'ont accusé d'occuper illégalement le terrain. D'occuper illégalement sa propre propriété. Mais ils pas. font la même chose au Dakota Access Pipeline. Euh, voilà. Tout à fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé C'est chez toi mes Oui. Il y a eu 4 heures, euh, vous me donnez pour le timing, parce que là j'ai pas de... Non, non, non, vas-y, vas-y, c'est... en 10 minutes. Je te ouais. dirai, et puis y y on passe un petit peu la parole à Il y a, a eu, comment dirais-je, pendant 4 ans, euh, des procès, des... avec des, des menaces. Effectivement, ils ont attaqué ces animaux, ils l'ont brutalisé, ils l'ont Il encerclé la avec un grillage oui. euh, complètement vu, complètement encerclé. Euh, ils l'ont bloqué ses accès parce que pour rentrer et sortir, elle est obligée de traverser la concession minière. Elle, donc, elle ne peut pas entrer et sortir librement. Mais elle, ils n'ont jamais voulu acheter son terrain. Donc, elle est propriétaire de son terrain, elle vit là et euh, bon bah, elle a fini par créer autour d'elle un mouvement de solidarité oui parce qu'ils ont détruit des bâtiments agricoles ils ont détruit un de ces bâtiments ils ont décrit une partie de sa maison ouais. ils ont détruit ses détruit, récoltes plusieurs fois ils ont massacré ses animaux euh, de différentes manières enfin, ils, ont, ils ont volé même parfois et elle survit grâce à la solidarité c'est des euh, gens bah, bon, qui vivent dans un déliment total sans la, la, euh, sans la solidarité nationale et internationale, internationale. Maintenant, elle morte. Euh, alors elle n'aurait pas tenu le choc. C'est pour ça que je prends de ces nouvelles, parce que je, je, je, je sais que la situation ne va pas en s'embellissant au Pérou. Alors elle, elle a gagné, c'est-à-dire qu'elle ce qu a gagné, c'est que le, le procès que lui avait fait Yana Cocha en violation de territoire de, de la concession minière, ils l'ont perdu. perdu. Elle est bien propriétaire de son terrain. Et elle a le droit d'y être. Mais maintenant, les, les persécutions vont continué, d'autant plus que ils veulent absolument démarrer ce projet. Il est bloqué quand même, il faut le rappeler depuis six ans. D'accord. Donc il faut il faut peut-être aussi. On au a niveau... réussi à le bloquer pendant six ans ce Au niveau des droits de l'homme, là, je parce que souvent la France, elle se dit Ah, oh, pays des droits de l'homme. Hein? Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à, à faire au niveau diplomatique avec le Pérou enfin, en leur disant lâcher la grappe bon, euh, à Maxima Cunha de là Surtout qu'en ce moment, Monsieur Macron reçoit beaucoup de présidents latino-américains. Ah oui, c'est vrai. Le 8, il a reçu M. Koulsiski, qui est président du Pérou. c'est rien. Hein. Le, 9, <rire> le 9, il a reçu Jimmy Morales, président du, oh oui, du Guatemala. Alors. Et le, le 20, 20, 20 ou 21 qui vient, là, il va recevoir le Juan Manuel Santos, qui est président de la Colombie. Ah, bah oui. Ouais. Bah, bah, tu sais. Est-ce qu'il va recevoir ceci, le président égyptien, l'homme qui a fait un coup ah, Je sais pas, mais enfin, bon, ils sont... Ils ont, ils ont de très bonnes relations avec les, les rois d'Arabie Saoudite et d'autres démocrates de genre là Nos amis. Et, et, et donc l'or n'a pas d'odeur. Voilà. Et, le, le, et puis quand on va... Moi, moi j'ai déjà discuté avec des gens du, du MAE, mais eux ils ne sont pas le vraiment des diplomates. Tra, tra, tra, tra, traduit un petit peu pour les gens. Du parce que le ministère ça. des Affaires étrangères. Voilà. Eux c'est d'abord des représentants de commerce. Il dit là, la... ouais, Exactement, l'argent n'a pas d'odeur, le business d'abord, et puis ça créera des emplois en France, si on arrive oui. à vendre quelque chose là-bas. les je... hélicoptères vendus, c'est pour alors relancer l'industrie. Nous, justement, <rire> par rapport à Ali, on le dit toutes les semaines, de, de 19h à 20h, oui. nos emplois ne valent pas leur vie, et je, je dirais même, leurs emplois ne valent pas leur vie, nos emplois ne valent pas leur vie, et nos emplois ne valent pas nos vies. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'idée de gagner sa vie, eh bien en réalité, euh, de plus en plus, le rapport, c'est l'idée de perdre sa vie. C'est à -dire que, euh, là, ce qu'on fait en, en et, réalité. Exactement. Et là, j'ai cru comprendre que la Fed la donc, euh, et, et la BCE avaient peut-être comme intention de relever les taux d'intérêt, ce, ce qui aurait pour conséquence de créer une crise financière beaucoup plus grave que celle de 2008, et en fin de compte, de drainer vers les plus riches une, une plus grande partie du, de, de l'argent qui est de toute manière créée par le travail des hommes. Parce que mmh. la, la montagne d'or, même si c'est quelque chose d'horrible, il y aura des gens pour conduire les camions, il y aura des gens pour, voilà. pour, pour poser la dynamique, il y aura des gens pour répandre le cyanure et tout ça. Donc ça, ça va faire travailler des gens. et donc est-ce qu'on ne doit pas arrêter de tresser les cordes avec lesquelles on est en train de nous pendre Et on est en train de nous pendre, nous, nos enfants et nos arrière-petits-enfants, parce que ça a des conséquences terribles. Et donc, ce monde de la voiture électrique, le lithium en Bolivie, ce monde de la petite bague en or au mariage, 50 tonnes de montagne réduite en poussière, des tonnes de boue cyanurée Aujourd'hui, il faut que chaque être humain réfléchisse sur les conséquences de ces comportements consuméristes. Et il faut aussi mettre en face de leurs responsabilités des gens qui se présentent en tant que ministres et qui vont prendre des décisions. Donc, écologie, oui, mais il n'y aura pas d'écologie avec une exploitation industrielle d'une mine d'or en Guyane. Donc, par rapport à la crise que subit la Guyane actuellement, non, Montagne d'or n'est pas une solution. L'Amazonie les... est une réserve de biodiversité endémique extraordinaire. Tous les biologistes, les entomologues, les botanistes le diront. Il y a en Amazonie 80% des plantes que l'on mangera dans 50 ans, s'il existe encore des hommes. Donc, est-ce que cette richesse, à la fois pharmacologique, alimentaire, est-ce que c'est... Qu'il faut mettre en valeur Est-ce que la Guyane ne doit pas devenir une réserve de biodiversité Est-ce que le vrai développement pérenne, durable et écologique de la Guyane ne se trouve pas là Plutôt que de faire un grand trou de 2,5 km de long, de 500 m de large et de 400 m de fond. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire sur la survenue des sociétés post-industrielles Est-ce que l'homme ne doit plus pas se penser enfin comme une espèce animale parmi 1,8 million d'autres est-ce qu'on ne doit pas se remettre à notre place Et quand j'ai parlé de 16 psychés, et justement de, de ce nodule de péronique dans la ceinture d'astéroïdes, c'était aussi pour montrer la dimension de l'homme. Dimension de l'homme historique, qu'est-ce qu'il est qu l'homme Industriellement, il a 200, 300 ans maximum. Euh, en, en tant qu'espèce, il a 6 millions d'années maximum. Qu'est-ce que la Terre La Terre, ça a 4,5 milliards d'années. Le, le, le système solaire, mais c'est des dizaines d'unités astronomiques de diamètre. On n'est rien, on n'est rien au niveau temporel, on n'est rien au niveau spatial. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas réellement obtenir notre vraie grandeur et non pas la grandeur de la France ou la grandeur de la Turquie Est-ce qu'on ne doit pas atteindre la grandeur d'une réelle espèce suranimale en se disant dorénavant, nous devons gérer la Terre, non pas en fonction de nos propres intérêts, mais des intérêts de toutes ces espèces vivantes Est-ce qu'il n'y a pas là, réellement, le contour d'un monde post-industriel parce qu'il ne s'agit pas de retourner en arrière il ne s'agit pas euh, de laisser les gens mourir de faim de laisser les gens mourir de soif mais ce qui se prépare avec l'industrie agroalimentaire avec l'extraterrestre, oui c'est un monde où on mourra de soif parce qu'on n'aura plus de pot à la voir et on, on mourra de faim parce qu'effectivement les terres seront tuées par la gauche et donc aujourd'hui c'est ce qu'on appelle ces peuples premiers ils sont oui, en démarche. Oui. Nous, on n'en parle que les peuples derniers. Le. Qu'est-ce qu'on a à prendre d'eux, pour doit, gérer les peuples premiers Je crois que c'est résumé. Je ne sais pas. Les peuples premiers, comme on l'a déjà. Sont tous la disparition. Et il y a un mouvement actuellement de, pour les, les aider à disparaître encore plus vite. Parce que justement, leur leçon, leur conception de la distance, c'est hein. c'est-à-dire que. On n'est pas une espèce qui est en dehors de l'environnement, mais on est une espèce qui appartient à l'environnement et qui doit euh, vivre avec l'environnement et partager son existence avec l'environnement. Leur technique, c'est consiste quand ils ont un capital forestier ou ressources naturelles, de vivre des intérêts jamais toucher au capital, le laisser à leurs enfants. Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre, nous sommes les, les... Nos enfants, voilà, nous nous l'empruntons voilà, nous nous les... euh, simplement à nos enfants. Donc nous devons leur rendre dans le même état qu'on l'a trouvé. Mmh. Mais ça, ça ne fait pas. pas du tout effectivement au monde consumériste moderne et aux multinationales qui en profitent. Alors le, la santé euh, des gens, de toute façon, nous, vis-à-vis euh, -vis de ce système-là, on, on est tous, à titre individuel, des marchandises. Donc euh, qu'on se tue au boulot et qu'ensuite on soit malade, et qu'ensuite on doit payer des médicaments, tout ça, ça va tout le monde Ça va générer, faire va générer du profit, voilà. donc c'est bon. on génère du business de notre à notre mort. on génère du business dès qu'on est. On Avec les couches On fait du business toute notre vie on va en mettant des couches, mais pas seulement, dès qu'on va bosser, on va faire du business, on rapporte de l'argent. Dès qu'on devient vieux, on commence à être consommateur de médicaments, on continue à faire du business. Et quand on est mort, on est obligé de un cercueil pour être limité, on ne peut pas faire du business. On fait du business toute la vie. C'est-à-dire que pour eux, on est business de la licence à la. Naissance. Et si on est malade, c'est aussi un business. Bon. Donc de toute façon, vu de ce système-là, on fait partie. Et les gens, dès qu'on change de portable, on fait partie du business. Dès qu'on bouge, dès qu'on respire, dès qu'on prend le dire, on fait partie du business. On consomme. Donc, et donc on... c'est moins consommé donc en fin de compte la solution elle est de moins consommer d'énergie de moins consommer de matériaux voilà. euh, qu'elle soit carbone ou autre hein, toutes nos empreintes d'avoir l'empreinte minimale c'est la seule façon qu'une planète a de 7, 8, 8 milliards d'habitants un milliards d'habitants c'est ce dire. que disait Gandhi, Gandhi disait vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. aussi, je crois, que la Terre est assez vaste pour les besoins de chacun et mmh. trop petite pour l'avarice la, de, euh, de certains. Oui, l'avarice de certains, oui. Je plus la phrase exacte, mais c'est un peu dans ce sens-là. Mais effectivement, euh, je veux dire, plus on sera nombreux, plus il faudra réduire notre empreinte écologique individuelle. Mais ça, euh, euh, est-ce qu'on peut donner ce sage là au 2% qui possède 50% de la planète, c'est difficile de leur entendre. Et là, je pense qu'on va arriver au terme. Déjà, si on a pu réussir à sensibiliser quelques personnes sur le, les, les, les problèmes réels des activités humaines, il faut bien voir, là je, je montre. Hein, j'ai mon appareil photo, mon appareil photo c'est de l'or, du plastique, c'est pour les écrans plats, c'est le coltan, c'est les 6 millions de morts du, euh, du Congo. Donc dans tous les objets qui m'entourent, l'appareil numérique qui est en train d'enregistrer, donc on voit bien que euh, la contestation elle-même de, de la société, elle, elle devient extrêmement difficile. Parce qu'on ne peut pas s'extraire du monde. Donc, par contre, ce que l'on peut faire, c'est ce que nous essayons de faire avec Radar. D'avoir une position différente. Exactement. C'est d'ouvrir de, de, de, les yeux des gens sur le fait que moi, par exemple, bah, ce, ce portable, il a bientôt 9 ans. Mais il fonctionne. Il fonctionne. J'ai changé d'écran. Je le réparerai et je, je, peut-être que je n'en reprendrai pas un hein, parce que voilà. Euh, le le, le sans-fil, c'est un fil à la pâte, cette société est une société qui nous vend de la liberté, mais cette liberté est conditionnelle, elle est conditionnelle à notre pouvoir d'achat. Et donc, on doit retrouver quoi Le pouvoir de vivre. Et donc, j'aimerais qu'on finisse là-dessus, c'est sur le pouvoir de vivre, je vous dire à la semaine prochaine, et vous dire aussi que peut-être sur le mois de juillet, euh, Radar va faire une pause, parce qu'on ne pourra pas diffuser en direct donc on fera peut-être des émissions qu'on enregistrera et qu'on diffusera en différé plus tard Voilà, parce que, parce que ben voilà, les choses sont comme ça et on doit se plier euh, au rythme naturel des choses plutôt que d'essayer de tordre les choses à notre volonté parce que nous avons ch chacun un général, rythme tout un comme la Terre a son propre rythme et, et tu reviens quand tu veux parce que des problèmes environnementaux ou des problèmes de mine et des problèmes en Amérique du Sud malheureusement... C'est qu hein. quotidien, il y en a plein. Et bien, merci, merci à tous. Et... J'ai deux petites choses à dire de pour, pour euh, eh ben, je te terminer. Que... Justement, on parlait de nos vies, on parlait de notre avenir, de ce qu'on était conscient de faire actuellement. Donc là, moi je suis agent SNCF depuis 89. Je fonctionne avec le papier, puisque j'ai connu les livres, etc et on n'a pas eu d'annonce, j'ai simplement vu pour une question qui a été posée d'un point de vue RH que la fiche de peine sous format papier disparaissait sans mon consentement il fallait que jusqu'au 6 juin, je me manifeste en disant sur le site internet que je vais continuer à conserver ma fiche de peine on comprend bien ils veulent en venir, sous pression de poste et je suis allé sur le site du gouvernement, justement j'ai surligné en jaune, on lit bien si le salarié a donné son accord, l'employeur lui remet le bulletin de paye par voie électronique. Et c'est en fait l'effet contraire. Il faut se réveiller et bien euh, voir euh, l'évolution de son entreprise et quel est l'impact sur, sur nous. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu comme les Linky et les Gaspar au niveau de l'électricité et du gaz C'est de même être Deuxième chose, à propos de nos emplois, de, euh, de tout faire à distance, la SNCF prévoit de lancer des TGV sans conducteur d'ici à 2022 à 2023. Des TGV automatiques sans, sans conducteur. Sans D'accord. Voilà. Donc, Donc on, euh, va dans la même on, on pensera à la rame en Alsace d'essai qui s'est viandée. Et il n'y aura plus de conducteur, ça ne sera pas de sa faute. Bah non, ce ne sera pas de la faute, pas, ouais. c est c est effectivement. Terrible. Mais, mais alors, M. Pépi, sera, tu penses qu'il sera encore président de la SNCF en 2022 eh ben, Ou alors qu'il sera remplacé par un robot Madame Irma nous dira, ou je ne sais qui. Eh bien, je, je pense que c'est une bonne... Pas... Peu... Donc, il y a une première expérimentation qui va être faite, d'abord sur le fait qu'on va tester les marchandises, avant va tester ça sur le transport des gens. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour, pour, pour finir. Eh bien, je te, je te, je te remets à la semaine prochaine. C'est toi qui fais la fin. Hein. Et sinon, bonnes vacances pour ceux qui prennent vos vacances. Voilà. Bah, merci Marc. À la semaine prochaine. Alors par contre, je ne sais pas comment. C'est toi qui va, qui va couper. Je